Thank you. 16 frères, une année 2021 bénie par Dieu, c'est ce que je souhaite à toutes et à tous. Face aux incertitudes sanitaires, sociales, économiques, courage et espérance, que cette nouvelle année vienne amplifier votre bonheur et vous couvre de douceur. Qu'elle nous trouve ouverts et disponible à l'esprit qui continue d'essouffler dans nos vies, et qui nous inspirera les mots et les gestes à faire. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, parle à Aaron et à ses fils, tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie. Car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu te rendent grâce qu'il te rendent grâce tous ensemble, que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Galates. Frères, lorsque venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi. « Tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. » C'est l'œuvre de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, à bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, Ils glorifiaient et louaient Dieu. Pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Le 1er janvier n'est pas seulement pour nous chrétiens le jour de l'an, le jour des vœux, des visites. Huit jours après la naissance de Jésus, l'Église nous invite à célébrer sa mère. Nous sommes là sous le regard de Marie, mère de Dieu et notre mère, pour remettre cette nouvelle année au Père, au Fils et au Saint-Esprit. L'évangile que nous venons de lire nous montre Marie toute remplie de ce mystère, il retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. En effet, la beauté de ce rôle de mère de Dieu ne se crie pas sur les trois. Mais il se vit dans le cœur et dans le quotidien. Marie, comme toutes les mères, verra à nourrir son enfant, à l'éduquer, à le soutenir, à l'aimer plus que tout. se faisant, elle nous montre le visage humain de Dieu qui se fait l'un de nous dans l'incarnation de son fils. Ces quelques mots, ces quelques mots à propos de la mère de Jésus nous rappellent que les faits sont un langage de Dieu qu'il faut méditer longtemps. Il faut rappeler que la culture de cette société palestinienne dans laquelle a vécu Marie est une culture orale. Comprendre et exprimer sont deux activités inséparables. Le cœur n'est pas le symbole de l'affection, mais le siège de la conscience et de l'intériorité. Marie médite et exprime à la fois ce qu'elle comprend. Elle médite cette parole qui a pris chair en elle. C'est elle qui a donné l'humanité à cette parole, Jésus qui lui-même, est cette parole de Dieu adressée aux hommes et aux femmes de la terre. Le nom donné à Jésus est tout un programme. Jésus veut dire « Le Seigneur sauve ». Il est venu pour ça, que nous sachions cette année, davantage que l'an dernier peut-être, l'appeler à intervenir dans les zones de notre vie qui ont besoin de guérison, de libération. Le nom est important, il fait référence à quelqu'un d'autre, à qui faisons-nous référence dans les noms que nous choisissons pour nos enfants Des vedettes de la chanson, des séries TV Nos enfants ne méritent-ils pas d'être reliés à du plus faux solide qu'à ces personnages éphémères À des saints dont la mémoire a traversé les siècles et qui restent dans des modèles pour tous les temps Jésus a été envoyé pour racheter ceux qui étaient sujets de la loi et pour faire de nous des enfants de Dieu. Ne sommes-nous pas trop souvent des sujets de la loi, de ceux qui font leur devoir? Allons-nous choisir de nous conduire en enfant aimé de Dieu? Un en enfant aimé? Dieu n'a que faire de sujets. Il nous veut ses enfants. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, quel plus beau souhait pour une année qui commence, que nos vies lui soient tellement offertes fait qu'il brille sur nous son visage.